Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler des indicateurs techniques. Alors quels sont les meilleurs indicateurs techniques En fait c'est entre autres une question de goût, il y a des centaines d'indicateurs techniques, les principaux sont par défaut sur les plateformes de trading les plus courantes comme MT4, ProRealTime, donc vous avez une série d'indicateurs mais vous pouvez encore en installer d'autres j'ai créé moi-même, euh, enfin j'ai fait développer un indicateur pour le RSI donc le RSI qui est un indicateur que vous trouvez sur toutes les plateformes et qui est utilisé par 90% des, des traders et donc j'ai créé l'indicateur SDI qui lui euh, vous permet d'avoir euh, des indications de la position de cet indicateur sur différentes unités de temps, vous le recevez gratuitement avec ma formation Scalping, Scalping plus Ishimoku et bon, il est, il est très utile, il est apprécié par mes étudiants. Mais vous avez d'autres indicateurs bien sûr, moi je n'en utilise que 4 ou 5, vous avez d'autres indicateurs qui sont bien aussi, c'est une question de goût, dans ma formation Scalping plus Ishimoku j'utilise bien sûr l'indicateur Ishimoku. Euh, qui est un indicateur qui est utilisé par euh, énormément de traders japonais puisque à l'origine il a été créé par euh, donc un, un japonais mais vous avez euh, d'autres indicateurs euh, moins anciens qui sont aussi euh, appréciés comme les bandes de Bollinger et, et d'autres euh, indicateurs. Après le tout est de savoir bien les utiliser et surtout de les combiner entre eux de manière à ce qu'ils vous apportent. Euh, des signaux qui vous donnent une probabilité la plus élevée possible que le marché va partir dans le sens que vous avez compris, que vous, vous pensez, euh, que vous avez interprété avec ces différents indicateurs. C'est là tout l'intérêt de, des indicateurs et c'est très utile parce que si vous, si vous arrivez à maîtriser quelques indicateurs, euh, vous allez avoir des bons résultats forcément parce que euh, vos, vos résultats à savoir si le marché va partir effectivement dans le sens que vous avez interprété en fonction de ces indicateurs sera élevé et vous aurez beaucoup de trades gagnants. Que ce soit à court terme ou à long terme, en fait euh, vous pouvez avoir des interprétations différentes selon l'unité de temps que que vous utilisez. Moi je conseille toujours à mes étudiants de regarder d'abord les marchés sur des unités de temps longues au moins le 4 heures et puis redescendre sur 1 heure, redescendre sur 15 minutes puis 5 minutes, 1 minute et même aller en tics sur 50 et 100 tics si vous utilisez ProRealTime mais vous verrez que l'interprétation, la, la position des indicateurs est peut-être tout à fait différente que vous soyez sur une unité de temps longue ou courte. Et Cela c'est important selon euh, la manière dont vous tradez. Si vous faites du day trading, bien sûr il faut regarder avant tout sur les unités de temps euh, longues, mais vous pouvez regarder les, les unités de temps courtes aussi et voir comment sont positionnés les indicateurs pour savoir comment vous positionner, trouver le meilleur moment pour que le marché parte le plus rapidement dans le sens de votre trade, que vous puissiez à ce moment-là protéger votre position pour ne plus risquer de perte et augmenter euh, petit à petit vos gains en repositionnant votre stop-loss. Donc, tout ça, c'est une manière de, de procéder que normalement tous les bons traders connaissent et que vous pouvez apprendre entre autres dans ma formation Scalping plus Ishimoku. Et dans cette formation vous, vous allez privilégier le scalping mais ça vous permettra non seulement de faire beaucoup de trades gagnants parce que dans 70%, du temps, 70 du temps les marchés sont configurés pour faire du scalping. Ils vont se retourner rapidement, il faut savoir où rentrer et où sortir et gagner 5 pips, 10 pips, 15 pips, 20 pips peut-être, mais euh, rarement vous arriverez à faire 50 pips ou 100 pips. Ça, vous arriverez peut-être à le faire euh, tous les 2-3 jours euh, si vous faites du day trading sur un trade, mais vous voyez que c'est difficile de vraiment bien gagner euh, sa vie de cette manière-là si vous vous orientez uniquement sur le day trading, alors que si vous faites du scalping, que vous maîtrisez bien le scalping, eh bien, vous avez la possibilité de faire également des trades plus longs. Donc, C'est tout l'intérêt du scalping, c'est la raison pour laquelle moi je me suis orienté principalement sur le scalping et c'est ce que j'enseigne dans mes formations. Donc les indicateurs. Euh, si vous vous cherchez des indicateurs, ben essayez de suivre d'abord ceux qui sont donnés dans les formations, parce que si vous voulez tester tous les indicateurs, ça va vous prendre des années avant que vous ayez des bons résultats. Et si un indicateur vous donne un mauvais résultat, vous allez peut-être l'abandonner alors que c'est peut-être un excellent indicateur. Donc, je vous conseille de suivre des formations, comme ma formation scalping plus ichimoku. Vous aurez déjà 5 indicateurs que vous pourrez utiliser ensemble et qui vous donneront une probabilité de réussite très importante. Donc on arrive en fin d'année 2019, je pense que c'est l'occasion ce mois-ci, en ce mois de décembre, de vous inscrire à ma formation de manière à ce que vous soyez au top en fin d'année et démarrer le début d'année avec beaucoup de succès et pouvoir gagner très rapidement donc en trading avec une méthode efficace. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, inscrivez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, vous voyez, il fait toujours beau ici, même au mois de décembre, 24 degrés. Il y a un petit peu de nuages aujourd'hui, mais c'est assez rare et de temps en temps, il y a une goutte de pluie, ça fait du bien également. Voilà, j'espère vous retrouver euh, très prochainement. Au revoir.